So, Renault, I, I turn to you for seven minutes. je voudrais remercier nos auditeurs qui ont eu le courage de se lever pour venir écouter cette session, qui est une session qui tombe à point nommé, avec la signature du traité entre l'Australie, le Royaume Uni et les États Unis. Euh, donc l'Asie et la Chine. Euh, et là évidemment, rivalité sino américaine Ma thèse, c'est qu'en fait, la Chine... Euh, le micro ne marche pas. Sorry, I can't... Ah, oui. Est-ce que vous m'entendez, là Non, en fait, c'était. Si le technicien pouvait venir... Voilà, merci. Vous pouvez m'enlever ça. Oui, et là, ça, ça marche, là Oui, ça marche bien non, non. Ah, vous entendez Bon, Alors, je vais pas au micro. Euh, donc toute ma thèse, en fait, c'est que la Chine a commis une grave erreur stratégique. Son erreur stratégique a été de sortir du bois trop tôt. En stratégie, « Time is of the essence ». Et là, je crois qu'elle est, euh, est sortie trop tôt. Quelle a été la stratégie après l'épisode Maoïste, marqué avant tout par la confrontation à l'égard de l'Occident, à l'égard de la France en Indochine, à l'égard de l'Amérique euh, au Vietnam avec, à cause d'un facteur extérieur, l'Union soviétique, une euh, réconciliation tout à la fin du règne de Mao Tse-tung. Euh, Là, le remplaçant de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, a fait une stratégie d'accommodement avec non seulement les puissances occidentales, notamment l'Amérique, mais aussi avec les puissances asiatiques comme le Japon. Elle a beaucoup profité de la technologie japonaise pour son développement économique et euh, les euh, problèmes historiques avec le Japon n'ont pas été évoqués. Quant aux îles Sinkaku, euh, elles avaient été mises sur l'étagère déjà lors de la première rencontre historique entre euh, le Premier ministre Tanaka et... Euh, le premier, euh, et le Premier ministre chinois, Shun Lai. Euh, et donc, la Chine a conquis sa formidable puissance économique avec un modèle qui était très simple. Euh, nous sommes une puissance euh, pacifique. Nous entretenons de bonnes relations avec tout le monde. Il y a eu même une réconciliation avec l'Union soviétique. Vous vous souvenez du, visa, du voyage de Gorbatchev en 89 à Pékin. Euh, mais nous sommes pauvres, donc aidez-nous. Nous sommes un grand pays et vous avez eu tout l'Occident et même toute l'Asie, fascinés par la progression de la Chine, fascinés par ces Jeux olympiques somptueux qu'ils ont organisés, si je me souviens bien, en 2008, et qui, donc... Euh, l'ensemble de l'Occident, l'ensemble même des puissances du monde a aidé la Chine à se développer, la Chine se faisant passer pour euh, un pays euh, sous-développé qu'il fallait aider. Et là, d'ailleurs, elle a utilisé ce paradigme jusqu'au bout, si vous voulez, jusqu'à ce qu'on lui dise écoutez, là, maintenant, ça suffit, euh, vous n'êtes pas un pays euh, sous-développé euh, et on ne peut plus vous considérer comme, euh, comme tel. Et... Euh, et ça a marché. Mais euh, elle est sortie politiquement trop tôt du bois, c'est-à-dire que quand elle a tellement consolidé sa puissance économique qu'elle est devenue un peu arrogante. Et en fait, en stratégie, l'arrogance s'accommode très mal avec la puissance. Et ce qui est arrivé euh, à la Chine. Comment est-elle sortie du bois Elle est sortie du bois pour des thèmes qui n'étaient pas essentiels pour elle, qui n'étaient pas des thèmes d'importance vraiment stratégique. Ça a été euh, les îlots euh, en mer euh, de Chine orientale, donc une sorte de confrontation d'abord avec euh, le Japon, et parallèlement... Euh, une euh, confrontation avec les pays de l'Asie du Sud-Est, puisqu'elle a voulu accaparer elle a accaparé, euh, les, euh, la mer de Chine euh, méridionale en, en installant euh, des aérodromes sur des récifs qui, jusque-là, étaient des terrae nullius, en droit international, des, des îles inhabitées qui n'appartenaient à personne. Mais la Chine a accaparé euh, toute cette mer, qui est plus grande que la Méditerranée, et donc euh, aujourd'hui elle considère, que c'est la, la, la théorie de la ligne des neuf traits, que euh, toute cette mer de Chine méridionale, qui va longer les euh, côtes du Vietnam, aller en Malaisie, remonter sur Brunei, ensuite remonter sur les Philippines, euh, lui appartient. Et... Euh, elle donc, a accaparé tous ces euh, récits, euh, ça s'est d'ailleurs assez mal passé contre euh, les Vietnamiens au départ, et ensuite, euh, M. Xi Jinping a promis, Urbi et Torbi, c'était lors d'un voyage aux états unis que jamais, euh, il a promis ça à M. Obama, que jamais il ne militariserait ces îlots, euh, euh, dans les archipels qui s'appellent euh, Paracel et Spratleys, peu importe, et eh bien, euh, il n'a pas tenu sa promesse, ça arrive à la Chine, euh, puisque aujourd'hui, ces îlots sont équipés de, de missiles et de bombardiers stratégiques. Euh, et cet aventurisme, pour des, des raisons qui sont importantes peut-être pour la Chine, mais qui ne sont pas essentielles, a tout d'un coup créé. Un mouvement de peur très important en Asie. L'Asie était plutôt prête à demander euh, aux Américains qui ne euh, souhaitaient pas forcément rester de quitter ses bases. On a vu ça par exemple en Philippines. Et là, le mouvement a été entièrement inverse avec tous les pays asiques asiatiques qui ont demandé davantage d'Amérique, davantage d'Amérique, s'il vous plaît, restez, et même le Vietnam qui a invité, on se souvient, de la visite d'Hillary Clinton au Vietnam, et avec l'administration Obama qui a retiré euh, le Vietnam de, de la liste des pays à qui euh, l'Amérique ne pouvait pas fournir d'armement. Aujourd'hui, l'Amérique peut vendre tout à fait librement de l'armement euh, au Vietnam, euh, alors qu'évidemment, euh, il ne peut pas le faire euh, à l'égard de la Chine, c'est la même chose d'ailleurs pour, euh, pour l'Europe depuis euh, les, euh, la fin de l'Allemagne en 1989. Donc en fait, en, en sortant du bois trop tôt, en, en, en affirmant sa puissance, la Chine en fait aurait euh, a, a, a, a, a manqué l'occasion en fait, d'asseoir sa maîtrise de l'Asie. Parce que moi, je pense que stratégiquement. Euh, la Chine n'a pas envie de conquérir le monde. La Chine n'a pas envie que Thomas euh, Gomard ou Renaud Girard vivent comme des Chinois. Euh, nous pouvons très bien euh, demeurer dans notre petit musée français, ça leur va très bien. Mais en revanche, je pense que la Chine veut être maître en Asie. Ça, c'est très clair. Et surtout, la Chine, et ça m'avait été confié par un vice-ministre chinois avec qui j'avais dîné en 2009, considère que l'Amérique n'a rien à faire. Elle n'est pas chez elle, en Asie. Que l'Amérique n'a rien à faire depuis, je dirais, le golfe du Bengale jusqu'à l'île d'Hawaï. Et que cette zone-là est très lointaine. C'est vrai qu'elle est lointaine géographiquement. est très lointaine de l'Amérique et qu'il n'y a rien à y faire. Et Mais en fait, en sortant du bois trop tôt, en étant trop assertive, comme on dit en anglais, sur sa puissance, euh, la Chine a commis euh, une erreur stratégique. Elle a aliéné, en fait, elle a fait peur à tous les pays qui, jusque-là, euh, coopéraient euh, très volontiers avec elle, y compris le Japon sur le plan euh, économique. Et là, euh, Elle a provoqué une raideur et une peur de, euh, de tous ces pays. Alors, il y a des pays qui sont moins dépendants de leur commerce avec la Chine comme le Japon, qui ne dépend pas énormément, je crois que c'est seulement 4 ou 5% du PNB japonais qui fait d'exportation de et de d'importation de la Chine. En revanche, vous avez des pays qui sont beaucoup plus dépendants comme la Corée, avec le problème que la Chine a été... Euh, extrêmement brutal à l'égard de la Corée, après que la Corée se fût équipée du système en, en, américain antiaérien euh, antiaérien TAD. Alors je crois que... Et, et nous avons eu, euh, là c'est ma, ma conclusion, nous avons eu une nouvelle, un nouvel exemple d'arrogance euh, chinoise et je le répète, l'arrogance va très mal avec la puissance. Plus vous êtes puissant, plus il faut être humble dans les relations internationales, sinon vous ne progressait plus, et euh, là, la, la Chine euh, a été, est très, évidemment très puissante, elle va devenir automatiquement la première puissance économique mondiale, mais euh, elle n'a pas su rester plus humble, elle, euh, elle s'est montrée arrogante. La dernière forme d'une arrogance incroyable, euh, c'est euh, cette affaire euh, du Covid, qui à mon avis, euh, c'est évident, vient d'un accident industriel à Wuhan, des expérimentations sur le, le transfert des de coronavirus, des chauves-souris à l'espèce humaine et lorsqu'elle a refusé une enquête euh, internationale euh, sur l'origine du virus alors que c'était un, une pandémie euh, internationale et qu'elle a puni l'Australie qui avait tout à, euh, euh, tout à fait naturellement demandé une enquête elle a perdu, on l'a voit, on vu avec l'OCUS, euh, l'Australie. Euh, L'Australie était assez euh, proche de la Chine, avait un commerce très important avec la Chine. Aujourd'hui, c'est vraiment un rival stratégique euh, de la Chine. Donc, euh, la Chine est sortie du bois trop tôt. L'arrogance en relation internationale va très mal avec la puissance. Je vous remercie. Thank you very much, uh, Renaud, and I think it's a very good point of discussion with the presentation made by uh, Mr. Akita, so we will continue on that.